content entre la caille ou jeudi mardi 8 novembre 2022 à toujours avec même objectif là et donc avec même détermination c'est continuer informé c'est continuer porter tout un sans stress pour vous. et sur ça qui passé précisément en haïti chéri la caille nous maman nous pays nous doudou nous et bien je la question n'est qu'il n'a droit d'un pays d'haïti là c'est et problème sous problème, c'est rel sous rel, se, genèg la c'est compresse mette sous tête genègre, même c'est en et donc les toilettes la même nègre rete, parce que DEA la guélisse, non, politiciens, mele avec bourgeois qui ont même impliqué dans dossier gang, drogue, nan pays d'Haïti, nan trafic dans nan pays a et c'est n'exa ou même qui responsable insécurité à méliaque mais blanc tout, que nous dit ça. Parce que il y a des armes qui sortent dans l'autre pays, et surtout aux états unis pour entrer en Haïti, donc si blanc pas d'accord, bah quoi tap ka entrer. Parce que blanc n'a pas de service de renseignement, yot gen... Et tout zouti on nan men yo, alors les amis entre Haïti comme ça, c'est que blanc, d'accord Et bien jodi dis à la, donc a qui finalement l'a gel la de yo, et non neg ou pata même pense, ben, et la pays, ça son pays qui doit non neg ou pata même imaginer qui toujours a fait gogagan nan radio, qui toujours a fait gogagan, et donc tout côté au passé et bien non neg sa yo, yo l'isla. Et nous pral invite ou tant de kek non même, eh bien, des aliment mettez dans l'ISA, ou pral le saisie, ouais, et comment nest dans le pays d'Haïti. N'est-ce pas un objectif vraiment pour Haïti? Et prenons l'autre image, n'est-ce donc notre vraiment pour Haïti changer. C'est que tout autant que pays a une insécurité, autant que pays a là, l'IPI li, bon pour ne et eh bien, dans l'ISA, non-négo, ou pral le là, qui parle étonné. Et si ou même tout ou vous avez fait des analyses, vous avez été envoyé, vous pas vraiment innocent dans ce qui a passé dans le pays. là. y tout président dominicain, Luis Abinader, qui prend une grosse mesure là contre un gros sénateur qui lui même a en pile bien en République dominicaine. E ben et il n'y pas de sénateur qui est plus court dans le pays d'Haïti. et bien, non, monsieur, donc impliqué dans l'ISA, tout et Luis Abinader déjà prend une grosse mesure contre... Un paquet de sénateurs et de politiques Haïti qui même fait bien. En République dominicaine, ils n'ont pas fait rien. Ils ont mis une insécurité à la Et puis, comme y a fait, investi l'autre côté pour faire plus. Et puis, Abinadel, ils même levé camp même même avec les Américains Canada. Gros mesure pour un compte avec ça. invité les détails. que tout des Mouen noue paret dans nan lis là. Eh bien, nous profane Victor cité dans dernière liste que mouen genan même là. Qui est-ce qui Victor profane? Monsieur Tevin député tir, la tibonite Et le mandat Monsieur pral fini ou bien fini. Pour yo kabab pa, parce que sa matab di yo nan la presse, etc. Chaque monsieur parle, monsieur prezant, ton zam PNH. L'idouce douce, Victor Profan ki balil, li gratte PNH la sous zamna. Pour le potel bali. Pour te combattre adversaire politique pour l'identifier la tibonite. Le simple fait que monsieur pas respecte promesse li, zam sa ou vive kont li le fait que monsieur vin pas député, encore, parce que gen le, ou gonne, j'en kafwa de dou, l'on parlementaire, etc., c'est comme quoi, ou gon. Ou gon facilité pour entrer dans toute tête chargée. Eh bien, le fait que M. Vinba débuté, Gary Bodo, eh non, M. Sous liste Dans eh, l'islam, M. Soulisla tout. M. Soulisla tout. Dans Rapidement, imaginez Gary, un, un jeune garçon ou Gary Bodo. C'est là, oui, la mounyabdo, ben la jeunesse pouvoir, faut réfléchir qui jeunesse. Gary Bodo, non, M. là tout. M. Yo bail Kounia Victor Profane au lieu yo encourager pour aller faire lumière sous dossier et au devant la justice on ouvert? mettez monsieur président parti politique bouclier ça veut dire Kounia quelque soit attaque qui t'a faite yo bra c'est persécution politique son président ouais euh, président du parti et Kounia monsieur tellement puissant il pas débuté, non? Il continue utiliser influence l'influence comme président bouclier pour le passer avec marchandise marchandises dans le douane. Ce n'est pas difficile. <laughs> eh bien, attendez la société. Eh bien, nous profane Victor cité dans la dernière liste que moi en a même là. Ancien député Wilson Hippolyte. Non, monsieur, cité dans que neg qui t'a en bas sanction pays États-Unis. Wilson Hippolyte. Et un format qui humiliant nan Ça va toujours arriver, non, mais en pile fois, officiel yo. Si yo coupe e visa yo. Attendez, oui. Si yo coupe e visa yo yo connotifier ou ça soit par email et cetera yo notifier que couper visa Eh ben kounya yo pas tellement fait ça et gon question de ban mabao par exemple berto d'orsay humilié là son ce que monsieur t'a fait et pour yo cas humilié à monsieur pirède le fait que gien des informations t'a fait croire gien moun yo té mande monsieur libérer pas libérer la libérer moun parle Yo humilié monsieur, yo encourage, là quoi pour le j'ai pour yo qu'elle humilie. Yo fin humilie, là, il y pendant le prêt à yo dit, monsieur, vous ne pas rentrer États-Unis. Après ça, yo prends, monsieur, accompagné madame Lalim. son pays difficile. Ouais, ben ça. Yo, après, au fin humilie, monsieur, à l'aéroport. Monsieur, accompagnez madame Lalim, t'as vu que Timon derrière madame, non? L'idée de pénitentiaire. Il a libéré 25 prisonniers. Il y aurait le MTRIEL, Télus et Ça leur dit qu'on y a des qui sont dans l'islam, mais qui pourquoi qu'on est Et c'est là que y a pris le parti, et puis on a eu le dans Parce que les maps continuent de checker, parce qu'il y a plusieurs listes qui a qui un peu Mais il y a un qui ont un bon nom là-dedans, yo, qui partageait. Qui sorti des sources que nous ka fait confiance. Victor Profane, monsieur non d'après éléments d'information que nous avons, Wilson Hippolyte, non monsieur cité. <rire> Incroyablement mais vrai. M. André Michel, non monsieur cité. Alors, ce que nous avons réfléchi, nous avons dit, mais nous sommes j'aime, André Michel, te joindre une visa, nous avons aux États-Unis. T'as semblé son seul entrée au débat, monsieur. Il va retourner encore, non Je comme bon. si le gouvernement. lié. Mba si les biches sous-côté après. Mba ne Oh, bah si on que les biches sous pas que Il va y la. Journaliste, la, oui des va y Il va y des Il va Il va y avoir des Il va avoir Il par contre, ils si sont fly mais Edo. Faut que Edo se mette à checker pour le ouest à que Parce qu'avant il était où Edo, Floride. Moi non Edo parle dans l'islam. Hein? Eh, parce que l'islam, côté le sort, il a, il trop, il qu'elle qu'il trop fly là dedans. Moi non Edo dans l'islam. Edo, checker pour qu'on s'achète passé parce que moi non là. Et des fois non non Lisa qu'on bâille au prochain. Donc moi non l'islam, comme là, moi non parle là dedans. Charlotte Brédie, ministre agriculture, non, non, non, ça ne va pas se reprocher, monsieur. Il fait une enquête. Non, Lisa, ça, on est un journaliste guerrier là-dedans. On e, moi, non-guerrier là-dedans. Bon, je que qu'on a fait contact pour qu'on ait saccassé. Je M'a vais pas se reprocher. Je ne vais e, qu'on Non, la dan. E, genye, gen, la, non, non, non. T'as t'assemblé patron Valérie Okanes là, non, là non, tout. Mbakon si c'est ta relation, monsieur, ou bien mbakon si c'est ta... Ti parce que c'est pas lié. Mbakon jambare information ça. mais dans leur agent Simoyou qui rentre dans fief pour eh ben, le et bien les hôtels y vendant, majorité bagay, monsieur, gené dans Chamni, c'est magasin sa qui habille Et eh bien non monsieur, dans l'isla. En René Max Auguste me souhaiter que pour y'all gade sa k'passe, pour y'all gade sa k'passe, moué Kiko Saint-Rémi nan lisa, moué par contre, donc y'all a checké pour y'all si y'all correct. Parce que j'allais bien, no, doit y'all la, c'est si quelque chose, si c'est fly, mais moué non y'all la, nan l'is que m'allais là. Moué Garibodo là, oui, donc y'all a checké. Moué par contre, même si relation avec Fou, Victor Profan, non moi, j'ai deux là. Oui, j'ai deux moi, non, monsieur là. Donc, il a checker pour sa ça passe. Moi, ouais. Oh. Moi, JPPC là, oui. Bon, mba ne connais Moi, madame, ni la Bien passé, je ne connais va checker pour non, la, non, liste Donc checker pour est-ce qu'on non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Côté de sortie, il y a des cas difficiles pour gagner Faye-Ladon. Donc, check pour nous. Donc, nous avons un gars, GPPC-Ladon. Et nous avons un... Edouard Bossant, nous avons monsieur là. Et... René Max et Boss pour le gagner. Je ne connais e pas. Et où est moi? Je ne connais pas, mais nous avons monsieur là. Et non là, oui René Max-Auguste. N'est-ce pas, ah, monsieur? Non, monsieur là. Et nous avons un monsieur qui a été en tir relation avec le là. Nous pas connaissons pas. Eh bien, bon, garde, Moi, eh. E, Alfredo, oh. Mais non, Alfredo, là, tout, Alfredo, Antoine. Alfredo, checke pour ça qui passe, check ambassade, là, pour vous, est-ce que vous en forme? Pas se fon checké pour nous, si rester en forme, parce que vous pas notifiez nous, mais, dans liste ça privé devant vous, il doit pas de nan. Gen pa gen fly. E... Mw, oh, mais, Ralph Thier, ne am qui tira les âmes qui tirent ce so journaliste-là, même PPT courir, là, ça, dans le parlement, non, monsieur, là, tout, oui. Ralph Ancien policier, monsieur, sénateur de la République. Et non, monsieur, là. Oh! Hervé Foucan. Ouais, mais non, monsieur, là. Hervé Foucan, non, monsieur, là. Donc, euh, Hervé. Et mon monsieur, il a un avion, il a bagage. Donc, checker pour être OK. Hervé Foucan, mais non, monsieur, là. Nenel Kassi. Ouais, non, monsieur, là, oui. Et sa e e, ou a autant il visa à l'entrée. Oh, bah, mélange, oui. Et. Eh bien, bah, <laughs> ben bah la mélanger, oui, va bah la mélanger. Moi, non, qui eh, est-ce, moi, la Nel kasi Magali Habitant, oui, Magali Habitant. Moi, non, Magali, là, oui. Non, Magali, là, on Maga, connaît pas. pour où est que si tout bah est correct. Et même petite Magali a été ici, t'as ensemble et au dil pa ou melange, oui, la Ou bien, ou oui, là. Eh mouen moi, non, Magali Habitant, là. Même petite fille là télé à l'école ici, on a dit il le dil a été. Eh bien, il li, li lavel la là, oui. Là, ou mélange depuis quelques jours là. Et Magalier va coudre depuis quelques jours. Mais elle n'a pas l'analyse là. Et oh, Alain Zurek. Alain Zurek là, tout, oui. Non, mais non, Alain Zurek là, mais Alain Zurek, monsieur de voyageurs, probablement s'il rentre là, il va pas retourner. Et ça crive. Il y a des là, no, soulis qui est à oui. Mais si on a la Haïti, il retourne ou pas retourner. On mélange, moi, non, Alain Zurek là. Fritz Brandt. Non, monsieur là, Fritz Brandt. Il y a moi, non, monsieur Soulis là, Fritz Brandt eh Et moi, le suis là. Chérif Abdallah, nest hélicoptère Et eh non, monsieur, non, monsieur là, oui. Eh, monsieur là, on est depuis semaine passée à l'attention, monsieur, t'as pris le tabra le voyage. Et puis, on dit, monsieur, mon cher, attention, il faut faire un On ne peut pas rentrer. Ma on se dit, tout va résoudre on est chef, yoé Et eh, vous comprenez, mais non, monsieur là, un consul, consul honoraire, ma vie ne fait pas. même à on rappel de consul honoraire, ça, vous voyez. Et eh, non, monsieur là, oui, chérif Abdallah, nest pas hélicoptère eh, Jovenel Kamouri doué monsieur oui dans l'hélicoptère eh, oh bon oh Addison Jules m'a pas connait mouchi non mon Addison Jules là tout Berto Dorsé maintenant là et eh, Berto Dorsé ministre ministre justice nous dans pays ya. Ricard Pierre oh Ricard Pierre oui mais non Ricard là Eli, eh, eh, eh, hélicoptère SA et ami chérif ça ah ben ça oui il pas eh, toujours applaudir président hélicoptère eh, yuè, non, eh, la, oui, moi non, et Le Pierre là, oui. Ministre planification. Ça semble qu'il plusieurs membres de gouvernement là, oui. Vous tout. Bon, il y a que vous de Joseph? oui vous Joseph Oh, Oilo, oui vous oui dit que vous avez dit que vous avez dit Monsieur vous qui dit Monsieur vous avez dit que vous avez dit que vous avez eh oui, Joseph, je le débouler kob, cobs. Il va y avoir le ça. Et le c'est il porter le Bali, Et il va faire le lui-même. Quand il est si il va faire Donc il va pour de kob. Donc, caler l'argent. Rapide, rapide, déboulement c'est cobs. nous, nous, nous, monsieur là, nous, nous, nous, qui là nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, oh! Menou Oh... Oh, moi, ça passe là. Gracia Delva, oui, Aya. non, monsieur là. Gracia Delva, sénateur de la République, non, monsieur là, oui. Bon, monsieur, on a eu un petit problème depuis qu'il longtemps, mais non, le soliste là. Et non, le réparer. A dit pour renforcer ça, pour rappeler, monsieur, que mon cher, ouais, États-Unis, un capillé loin, même si on a un petit doucap étudier là, on pas qu'à vivre nous-mêmes. Après ça, ouais, Joseph Lambert. Eh, bon, ça, même la factualité. Joe Lambert, monsieur là. Et qui est-ce que Woni Celestin. Oh Woni, Woni oui. Woni Célestin. Actuellement la, Monsieur Plus rété, république dominicaine oui. Eh, M. Plus là. Non, M. là, tout. Eh, Yuri tortue, Non, M. là. Bon, la y a factualité. Let's keep eh ben, M. là. M. là, oui. Eh, C'est parmi. Non, là. Mais, M. tout. Qui est de que là. M. non M. là. M. là. la. yo M. là. Parce que, nous, parv'lés, nous-mêmes, dans, sensation. Bah, il fait glisse. Oui. Donc, c'est ensemble, yo. Jusqu'à présent, là, t'as semblé, ça, yo, pas guéant, trio, dans le pays, États-Unis. Mais, qu'on y a l'autre aspect dans la question, hein. Et ça fait des pas là, m'a négocié pour me parler à Louis Sabinadel, président dominicain. Hein? Parce que l'autre aspect dans la question, ça, gué, nest pas prendre, pour investir dans le pays, yo. Il y a des prendre, qui sont construire la caillou. Ils ne pa doivent pas détruire la caillou pendant qu'ils ont fait caillou en belle. On est sénateur. M'a y un scandale dans la diplomatie, en Dominicaine. Je suis dans au consulat Santiago. moi aller allé côté Igwey. Quand a petit frère, diriger. Véritable scandale. Ma travail là sous Jean-Tolbert Alexis. Qui t'est passé comme consul? son paquet de qu'elle que ma recevoir la question, l'argent passeport qui fait gargote non travaille sous ça. C'est faux que payer, on me petit bagage faut nous faire lumière pour la société. Si on dépassez tout ba Clé, man, le bâtiment. Il problème. nous ne rien pas contre tout. Mais pour tellement recevoir, prête, pendant que tu dépassez l'argent passeport qui passe pas, il n'y a pas contrôle, qui ne passe pas pour faut me connaître. Et c'est gros l'argent. Comment on est au sénateur de la République pour prendre un petit bout de petit pour mettre comme consul, et puis quand il y a une grosse machine qui fait pour prendre une plaque officielle pays d'Haïti pour mettre sous les comme consul en République dominicaine. Et puis il n'a pas fait. Son pays difficile, oui. Et ça fait pour la diplomatie, on a humilié, Dominique a gardé pour rien, etc. Tu oui. Qui parle on a une diplomatie? Neg la sénateur de la République oui. Et puis le gars Timo Boutli l'immédiatement consulat et puis il prend plaque officielle pays d'Haïti Balioulé. Ma fin la plaque là pour nous bientôt été branché. Ah c'est ça qui est venu là. Depuis ce capital moi lui mena, là oui. Même pas qu'on est c'est l'même fin passé moi viens lui okia ça. Et puis au dim c'est c'est ménage sénateur. Son pays difficile tout bon Haïti oui. Si même dedans connait m'a prêtant la guille dans consacrage peuple là là oui. C'est nous va faire pays à ça monsieur. Ça dit moi même et pas Canada, Espagne, France, États-Unis, Louis Sabinadel plus important pour moi dans le moment. Et bon pas qu'il qui pense que la République dominicaine c'est la ou pas l'autre ami là puis a marié, là il fait belle bagaille ou koutou, v'le. Même bon garantie, si privé vert fait un bagage pour passage, il a invité petit petit vite Margue la li il va l'avoir comme si elle consulat l'argent paye billet d'avion etc. même si madame l'autre Bois de la piaffe dans consulat mais au moins il te dit bon en almarier qu'est-ce qu'on en almarier for Jacques on comprend ça nous A dit pas l'autre bois la marier petite lait Non à fond pays ça monsieur Ça veut dire que c'est pour me dire une réalité hein Jean Haïti pas ça On est où dans gagoter pays pays faut madame ou petit en papier ou Ça les nationaliste? Bluff. On continue à tabler contact avec Louis Abinadel pour quelqu'un courir dans vil la ville là oui oh, oh pour quelqu'un courir pour commencer à courir oui Louis Abinadel uh, Monsieur comment ça évaluer une quantité de nek qui qui un gros bien oui la qualité e e oui moi j'ai vu ta grâce et pas de grâce y'a un et de où ni est c'est oui qualité bien oui où on Dominicaine. République et de vous, on n'a pas parlé, on a Gracia. Non, mais c'est... A dit, où est-ce qui passe là Sanction ça, sa yo pral d'aider dans l'autre sens. Si aucun B. Parce que là, il chantage tout, et il y a un vinyle sous Parce que nous ne dit na de sanction contre Yuri, contre Lambert, et puis nous pas nous et puis Martelli, a gardé m'nanger, Ça, c'est bluff. Nous prenons sous ça. On est avec présidents, mais là, dans y photo, mais il là, oui. Qui est ce qui là Qui est ce qui là Joe Lambert. Comme si, d'après les États-Unis, Joe Lambert sont criminels assassinés dans le dernier niveau de dealer. Et puis, la Cola, président préside comme ça. Et puis, le président, la nous, petit, nous, là nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, un nous, comme ça, pas nous, nous, nous, nous, nous, nous, Jamais 203. Comme si pour nous, nous, nous, nous, la la nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, et puis, qui est-ce qui est sous-brade ça avec là, Michel Mateli Conseiller politique, yo. Là, je ne dit pas. Je pas. Je ne comprends pas. pas. Je ne comprends pas. Je Je ne pas. pour ne comprends pas. Je élection. pas. au cœur des événements. Dans ne comprends pas. D'ailleurs, Je suis comprends pas. Nous avons travaille très très proche, président préval, candidat en général. Et moi, j'ai vive situation, ça. J'ai une mais pas de gaieté de cœur. J'ai avec un pile honte. J'ai avec euh, vraiment un pile déshonneur, un pile indignité même. L Élection faite. Jude annoncé par le Conseil électoral là pour le avec 53% 53%, 53 des votes. Mm -hmm. a annoncé le résultat élection 53%. Et CNN fin annoncé, 3h et 4h. Et puis à 5h, mon délégation débarqué vous connaissez le résultat, pratiquement, tout chef parti, tout euh, groupe à parti, vous mm. se réunis ensemble pour commencer déjà à explorer qui j'en passe à ce le fait et autres, etc. C'est l'autre réflexion que fait. Vous avez fait bilan pour dire qui euh, ça déjà nous a gagné comme élu député comme élu sénateur, comme élu dans la collectivité, mm -hmm. pour construire la majorité, là, ça, pour commencer à réfléchir sur le type d'alliance stratégique ou tactique qu'on doit faire et autres etc. Et puis, Edmond Mule est débarqué, ensemble avec... Euh... Attendez, oui! Attendez bien, ça va dire. OK? Sauf so, que mon téléphone pas comprendre ce que fait là. T'en bien, oui? Judal élection. Juden élection. Selon les dires de Monsieur Lambert, autorité étrangère au mandé, pour tout la Juden élection. Et John Lambert, comme citoyen, dans des entre parenthèses animal politiques, Monsieur Fin font un coup très comme ça. elle bral l'expliquer ça, là, oui. Alors, oui, ouais, juste qu'il a vin comme ça. Presque dix ans après, pas vrai Plus de dix ans plus tard, nous prenons le ça. Mais raison, c'est parce qu'il y a une sanction qui prend contre lui. Sinon, je n'ai jamais eu la vérité. Ça. Même Lambert, qui pral le trahit, Jude, Kounia, il embarquer embarqué avec Martelly. Son pays difficile, monsieur. Bon, Moi-même, moi j'ai moi. besoin bien. Non ambassadeur à l'époque et plusieurs autres mon mon nom, lui etc. qui a occupé de questions électorales avec lui on a parlé au bien en unité non non le débarqué Kai président Kai président Thomasin ou bien en haut la boule la boule Président content, l'accueil, M. Chita, etc. Le président pensait peut-être que de porteur de nouvel, nouvelles. On nouvelle, comme une balle ou comme fait compliment pour le candidat. Et puis, Edmond euh, Muller prend la parole. Ah, président, je suis pour me dire que les Nations Unies, la communauté internationale, ne pas accepter les résultats de l'élection. C'est une élection truquée. Qui c'est bouage, c'est manipulation chiffre qui fait, est H1, est qui fait que ce n'est pas acceptable. Et nous venons pour nous dire que le résultat ça, nous ne pouvons accepter. pas accepter. Le président dit va faire élection maintenant. Mettez moyen, eh, créez conditions pour l'élection. Question élection. C'est un parti politique, conseil électoral, c'est une contestation. Par bah, bah, quand si la chronologie fait, yo, mm -hmm. qui bo, et ça situe Vas-y, me songer Ambassade américaine, tes bonnes note qui ont été Est-ce que c'est pas le même soir de la proclamation des résultats? Ouais, c'est le soir même. Le soir même. c'est après la visite d'être formulé. Bon oui. Hein? Après la visite d'Ed C'est après la visite d'Ed Exactement. Okay, okay. Et puis le soir même, le sorti communiqué. Et, euh, et là, président, le résultat, ça n'est pas bon. le président dit, on peut ne va pas faire l'élection. C'est le conseil électoral qui fait élection Et moi, je suis seulement pour publier le résultat de l'élection dans mon état. Je dis, non, si on publie ça, le résultat, ça, il n'y a pas accepté, il n'y a contesté. Et tout de suite, nous allons prendre disposition pour que le vrai résultat, il Pays. Et Salambert Abdi là, Pierre Louis Opon Pral confirme ça, oui. Le président du Conseil électoral d'alors, Pierre Louis Opon. Monsieur Pral confirme Salambert Abdi Jodia 12 l'année après. Et si les États-Unis pas prend sanction contre Joe Lambert, Pays à j'aime qu'on vérité ça. Logiquement, si Jude Celestin, son citoyen qui a fait pays, il faut qu'il traîne Lambert devant la justice. Il faut le traîne devant la justice. Parce que Monsieur Coupable, qui fait Jude par le président, alors que moins de 48 heures avant, matin de Lambert dans ce coup, Monsieur Presque perdu voix lui. Parce que nous, président C'est Sud-Est la psoti? M'saisi, oui. M saisi, m'saisi, Même mon fou saisi oui. C'est-il l'omal mal prend de temps en temps, oui? L'homme finit dans des jours. Moi comme si nous banalisons. Moi moui même JMANI Kouri passe sous ça. Sous gros déclaration l'amber fait là, oui. En comme si, monsieur. Ah? On basad fait vendre de ya. Et bien, nous avons dit que nous sommes nous sommes ici, nous menti, c'est bluff. Et hey bluff lié, bobine, bobine, fil, bobine. Edmond Mulay. Edmond mulet. Président dit, monsieur, bon, cela va de soi, fait ce qu'on voulez. Mais de jeg borne, jeg then, dit, contre, nous n'avons pas besoin de faire l'élection, monsieur. J'entends, oui, le président prévalent, tout le monde cas Mais monsieur, nous n'avons pas besoin de faire l'élection. Nous devons nous mettre. Mais qui est monde que nous voulons comme président? Et puis nous disons, mais, mais, mais il dis, est publié, moi même qui président. Et puis, après des changements, écoute, etc., moi je toute sincérité, c'est la première fois que me oh, Tu, oh, tu là. Ah, étais là. Ah, j'étais présent. Ah okay. Ah non, mais nous sommes témoins. <laughs> Denis...? Oculaire. Vive ça. Ouais, je dis, il va me dire, là va me dire, il va là dire, il va me dire, il va me il il est toujours là, oui. Il dit, dans complot, on mettait Jude de Oa, présent. Et puis, qui est-ce qui conseille Jude Joe Lambert, oui? Dans nos rangs, point de traître. Ha, ha, ha, pas un problème. On va difficile. Attendez bien, oui. Conseiller principal Jude Célestin, Joseph Lambert, alors que monsieur était au cœur de l'événement, kap négocié. Pour, voter était dans l'élection? Et au bras qui raison de faire ça, oui? Après, au ou film, menacé, yo. Parce que, l'un, prévalent pas qu'à Le madame, ni signalel que, mais avertil Et puis, au livre il y a. Ça dit, n'est ça, participé, parce que, attention. Qu'on n'est que vous qu'on n'est pas que vous voulez, Pays d'Haïti, il y nan niveau là. C'est après équipe tête qui est arrivé au pouvoir. Ça dit, Joe Lambert n'est pas innocent dans la vie là aujourd'hui. Je, je vais livrer pays. À. Je vais livrer pays. À. Je vais prendre pression et livrer pays. Je vais livrer pays. Ah, pays y y oui, l'unité. Oui, oui. oui. Et puis, il décide. Et puis, il dit le résultat, ça pas bon. Et puis, il est parti. Dans la soirée. Ambassade américaine fait notre sortie. Pour le dire le résultat va bon. Que pas reconnaître le résultat de ça. Président, il est au pont. Pour le monde, opon, il dit Je ne comprends pas. Bon le résultat, pour vous, il est bon. Ou annoncer le résultat. On dirait que, même étranger, il dit que le résultat n'est pas bon. aussi si le résultat n'est pas bon, qui le résultat électoral? Je Jimmy, vous, il est le résultat est l'élection. Et au pont, dit le président, le président, Résultat que me voit c'est bon résultat à élection. Résultat que me transmets Conseil pour tra Conseil à c'est bon résultat à élection. Parce que même pas gagner pour me publier résultat. En tant que directeur général, me fait pour le résultat pour me mettre dit Conseil là pour Conseil lui même fait suite avec lui. Et c'est ainsi que Parole en pile et autres etc. Oh oh, le lendemain. Nous avons une résolution dans Conseil, l'Assemblée Générale l'OEA, et que les États-Unis présentent le, ils avons prendre des sanctions contre, contre Haïti, ils allaient mettre Haïti sous embargo. Dans l'intervalle, nous avons visa presque tous les cadres été coupés, parmi lesquels, je cite les noms, parce que plus qu'une douzaine, environ une douzaine. Même quand si c'était des amis avec eux. Gérald Germain, Paul Denis, mm -hmm. euh, Jean-Joseph Molière, <laughs> et euh, Dimitri Vob. Euh, On pile. Moi Moi-même, je suis fixé. Je suis sorti dans le monde, Parce que je connais de toute façon là-dedans. Je disais, je fais garder je coupe visa. Il suffit que je pas couper visa, pour ne bouge pas Pour à manger cantique avec la boucanée. L'obéit pété. Et puis le président, il là, par la suite. Le président dit ah, à Joe. Le hmm. président dit dans le matin, pour le dire à Joe, font il monter côté Bon, anti tient moulin là, ça beau quand on y y citron, fait capable <laughs> ensemble. <laughs> Depuis le président, il me 6 du matin, il dit, il Parce que, chaque temps, bon, le il est toujours manger. il pas bon, comme il il vite manger. bon,